La cousine en planque Oh, oh non bah... Les enfants, faites attention aux fleurs Allez jouer plus loin euh... Merci maman Hé hey, les petits, faites attention aux grands Allez, viens jouer avec nous le faire ta princesse Ça fait longtemps que je joue plus à la baballe Quelle oh, quel gamin Salut tout le monde Ça y est <rire> J'ai la réponse Il reste une place pour le stage dont je rêvais Apprendre à faire son fromage au royaume des chèvres oh. Ça s'annonce passionnant <rire> Le stage dure une semaine, je peux vous demander de garder Virginie Bien sûr, la chambre d'amis est prête Ouais Eh hey mais, j'ai plus deux ans moi, je pourrais rester toute seule à la maison Toute seule tu n'auras pas peur mmh. Dis donc, c'est pas toi qui avais peur des fourmis Ah, très marrant, Jean. J'étais en maternelle. En tout cas, c'est pas moi qui ai peur des filles. <rire> Je vois pas pourquoi tu dis ça. Allez, papa, s'il te plaît. C'est vrai que tu es une grande fille, maintenant. Tu peux rester seule, si tu veux. Mais tu ne te couches pas trop tard. Et pas de bazar dans la maison, c'est promis Promis, papounet Craque de partout, c'est rien. Respire, c'est normal. Zen. Super zen. Ah ah Qu'est-ce que tu fais là C'est pas vrai. En fait, il y a des bruits vraiment bizarres chez moi et j'ai peur. Je peux dormir dans ta chambre. Tu préfères pas t'installer dans la chambre d'amis Non, non, non, s'il te plaît. Je préfère rester avec toi plutôt. Imagine, si Jean apprend que j'ai eu la peur de ma vie, il va se moquer de moi jusqu'à la fin de mes jours. C'est compliqué de te cacher dans ma chambre. Mes parents vont s'en apercevoir. Allez, ça se fait entre cousines de s'aider. Mmh, bon, d'accord. Mmh. Ça va? Oh, c'est rien. Tu as une petite mine? Euh, j'ai fait un cauchemar, ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Bon, je vais voir si Virginie a survécu à sa première nuit toute seule. Euh, non! Hein? Non, non, non, non, c'est pas la peine d'y aller. Virginie. Euh, sera peut-être déjà partie. Oh, tu sais, qu'est-ce qu'elle aime bien arriver tôt au collège! Oh. Hum, hum, hum, hum, hum, patata, hum, tu restes dehors! Hum. Tu restes Allez! Je t'ai pris un croissant, tu le mangeras en route? Tu vas être en retard Oh, c'est pas vrai Zut Bah, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette échelle Oh là là là là Je me souviens plus de rien, moi. Je veux dire que je suis bien fatiguée. Comment je fais Bah... <tousse> <tousse> Martine, dépêche-toi Tu vas être en retard à l'école. <tousse> oh, viens là, mon gros chien Chien que chien Oh, oui, c'est mon et ça Allez, finis de te préparer. Oui, oui. Genre. Mais comment on va faire pour le collège Pour une fois que je peux y échapper Hein Quoi Mais tu, tu vas sécher les cours Oh c'est pas si grave T'inquiète pas, cuisine. relax Bon, tu fais bien attention de ne pas faire de bruit et surtout tu ne vas pas te balader dans la maison Ma mère peut passer à tout moment N'oublie pas qu'elle a son cabinet vétérinaire juste à côté À vos ordres, chef Je vais être sage Si mes parents apprennent que je te cache, je vais être punie moi aussi Oh, j'adore ton lit oh. Bien sûr que j'ai envie d'aider Virginie Mais en même temps, je dois mentir à tout le monde, c'est horrible En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ta cousine reparte dormir chez elle Comme c'était prévu Mais c'est impossible Elle a eu la frousse du siècle à cause de bruits bizarres Elle a peut-être rêvé On devrait aller voir la maison de Virginie pour voir ce qui s'y passe mais je sais Il y a très très très longtemps Un type vraiment louche, habitait dans cette maison Il avait des tatouages partout pas de dents, des oreilles pointues Onze orteils et tout et tout Maintenant son âme rôde dans la maison euh, Vous êtes sûr de vouloir y aller Bon, tout est bien fermé Personne n'est entré Ce n'était pas un voleur que Virginie a entendu oh Vous s'entendez Pas obligé de croire tout ce que raconte Julie. Ah, Qu'est-ce qu que vous faites là, les filles euh, Bah rien. On est venu dire bonjour à Virginie. Elle est pas là. C'est papa et maman qui m'envoient. Jean-François vient d'appeler. Le collège l'a averti qu'elle n'était pas venue en cours aujourd'hui. Pourtant je je l'ai croisée ce matin. Elle partait au collège et elle m'a dit qu'elle passerait nous faire un petit coucou en rentrant. Mm -hmm. Virginie Virginie, c'est moi Descends, vite Tu dois faire un petit coucou à la famille comme si tout allait bien uh, Oups Virginie, on s'inquiétait Dis-moi, jeune fille, le collège a appelé. Tu n'y es pas allée aujourd'hui Qui, moi Sécher les cours oh, Impossible Mais oui, c'est ça Il y a une autre Virginie dans ma classe, elle n'était pas là et ils ont dû confondre. Ah ouais, Ça doit être ça. Je vais appeler ton père pour le rassurer. Très bien, bon bah, j'y vais, moi. Bonne soirée J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Oui il faut vraiment que tu ailles au collège demain. On a eu très chaud aujourd'hui. Ma mère a des doutes. Oui, d'accord. Oh, mais, allez <rires> Oh là là là là, pas ta pouf. Tu arrêtes d'abîmer mes oh. fleurs quel dommage, c'est encore raté pour le collège aujourd'hui! Comment on va faire? Tu peux pas encore sécher les cours! Fastoche, t'as qu'à appeler le collège pour leur dire que je suis malade! Ah non, non, non, non, non, non, ah, je ne peux pas mentir! Allez, va téléphoner, va aider ta cousine! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Mmh. Bon, mais je te préviens, c'est la dernière fois! Je n'en peux plus de mentir! Et ça va durer encore une semaine, si au moins on savait d'où venaient les bruits de la maison Oui ben, moi personnellement, j'ai pas très envie de savoir C'est peut-être rien du tout, un courant d'air, la tuyauterie, des... des petites souris, je sais pas moi Mais non, c'est un esprit frappeur, je vous dis J'ai lu plein de livres sur les phénomènes paranormaux Il faut entrer en contact avec l'esprit et lui ordonner de partir oh. Tu es là, tu dois m'écouter. Je t'ordonne de partir loin d'ici. Oh. Ça marche pas trop, hein? Oh, bon allez, ça suffit les bêtises, faut partir maintenant. Psst, allez, oust! Ah! Ah! et la fenêtre et il s'est retrouvé coincé. Ah, génial Ça veut dire que Virginie va enfin pouvoir rentrer chez elle. Oh. Jean-François, tu es déjà de retour Mais oui, retour d'urgence. Le collège m'a appelé pour me demander si ma fille se rétablissait. Pourquoi Elle est malade Je suis passé à la maison, personne. Je me suis dit qu'elle était chez vous. Mais non Bon, pas de panique. J'appelle la gendarmerie. Non, stop Attendez euh, C'est pas la peine. Tout va bien. On va tout vous expliquer. Euh, Virginie Tu viens Ton père est là. Bonjour papa. Virginie, Virginie J'aurais dû tout vous dire. Pardon. Oui, tu n'avais pas asséché le collège. Attends-toi une bonne punition. Alors tu veux dire que tout ça, c'était à cause d'un petit pigeon de rien du tout Eh oui T'es vraiment pas la peine de te cacher, c'est normal d'avoir peur la nuit, je me serais pas moqué, tu sais. Tu parles, je te connais. <rire> la prochaine fois, on te mettra une veilleuse et un doudou. Dis donc, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ouh la peureuse Ouh, Ouh la peureuse. peureuse Ouh la, la peureuse, peureuse. <rire> <rire>